toujours merveilleux lorsque nous nous retrouvons dans la maison de notre Seigneur. Donc, avoir la communion avec le Seigneur, Si la communion maison avec les autres. Et comme les Saintes Écritures les disent aussi que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous le croyons aussi ce si matin que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Nous avons confiance et foi aussi en lui que... Je la grâce de pouvoir davantage recevoir la parole de Dieu qui nous aide à pouvoir grandir aussi, aussi à nous accrocher davantage à nous, comme nous avons entendu aussi dans le psaume, comme notre bien-aimé frère qui concueur pour on dit cela, les et aussi dire aussi aux autres écritures, nous ne pouvons que dire gloire à notre Dieu, puisque nous sommes ce matin aussi parmi les vivants et nous réalisons aussi que. C'est vraiment le temps de la grâce dans le lequel nous nous trouvons encore. C'est vraiment le temps favorable, comme les saintes écritures le disent, où nous pouvons réellement invoquer ces dieux, comme la parole est mais Comment croire en celui en qui nous parle Et comment croire en celui qui n'est pas entendu C'est son récit Il est merveilleux, notre Dieu. Il accorde la grâce que le monde et le peuple puissent arriver à pouvoir entendre la, la parole de Dieu. Les saints de qui Écritures le disent, et c'est le Seigneur aussi ce qui a dit, oui, mais, mais cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de, de la terre, pour servir les témoignages à toutes les nations. Alors seulement ce moment-là à la fin. Dieu notre Père, il est, il est tellement bon qu'il ne veut pas laisser les gens dans le ténèbre. C'est pourquoi la lumière est brise? pour que ceux qui sont dans les ténèbres aient l'occasion de pouvoir aussi savoir que la lumière existe. Et si elle existe, effectivement, elle a sa raison d'être. Nous sommes appelés à voir réellement manifester cela dans notre vie, marche avec le Seigneur les choses. Avec Dieu, nous devons être encore de plus en plus sérieux maintenant. Nous devons de plus en plus prendre conscience de notre état et notre relation avec le Seigneur. Et de pouvoir maintenant lui donner davantage ce que lui attend de nous. Nous lui sommes reconnaissants de tout notre cœur pour chaque chose qu'il fait. Et aussi pour ce temps, pour le moment qu'il nous accorde, pour pouvoir être rassemblés. Il a appelé les uns d'un côté, de l'autre côté, effectivement, puis nous a rassemblés pour que soyons un peuple comme la Bible le dit, que le Seigneur, notre Dieu lui-même, il a jeté les regards parmi les nations pour se choisir de mêler d'un peuple qui porte à son nom. Nous sommes de ceux-là auxquels le Seigneur a eu à pouvoir aussi accorder la grâce de pouvoir entendre et reconnaître qui nous sommes. Nous allons nous lever pour prendre dans le livre de Matthieu au chapitre 9. Que le Seigneur te bénisse richement, nous ferons bon pour les psaumes, nous sommes contents. Psaume, pardon. Matthieu, chapitre 9. <coughs>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 Voyons donc la foule qui fut émue de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des prébis qui n'ont point de verger. Alors il dit à ses disciples la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Notre Père Céleste, Volonté dire en grand Volonté de en ce matin. avant encore pour toi par la frère que tu puisses vraiment nous assister nous pour venir nous parler Dieu nous. Peuples, de la tuerie d'être béni son peuple par béni moi père soutiens-moi encore d'accord moi je par la nous de toi encore aujourd'hui Bénis béni ton peuple père pour voir pour nous encore cette matinée père tu nous as bien. À béni au travers des choses et des quantités nous sommes si bien d'affaires nous avons aussi dans ce mois Demain, maintenant nous te voulons parmi nous encore de nous aider bénis nous pour avons ici frère. Juste, juste, juste. Je voudrais que nous laissions ce même. Alors, avant de pouvoir continuer cela, que Dieu accorde la grâce. Mais pendant que je lisais, quelque chose m'est venu, effectivement, que je dois faire maintenant. Bon. Parce qu'après, je pense que je pas la possibilité de le faire. Je voudrais appeler Frère de France et Frère Christian ici devant. Bénédiction. Vous pouvez vous dépêcher, mon frère de France. Vous vous souvenez que ici j'ai eu à un pouvoir euh, une annonce que je voulais avoir un frère qui pourrait s'occuper en fait de l'école du dimanche Parce que la personne qui s'occupe de l'école du dimanche, c'est notre frère Momo. Voyez-vous la responsabilité qu'il a maintenant Pas aussi facile. Évidemment. Je crois que c'était nécessaire de pouvoir avoir quelqu'un qui pouvait aussi s'occuper de l'écran du dimanche, afin que nos enfants puissent arriver à pouvoir aussi être conduits, être aussi instruits, comme la Bible le dit effectivement ici. Vous savez, lorsque nous amenons nos enfants le matin tôt, c'est nécessaire qu'ils puissent aussi arriver. J'étais touché un jour, j'ai dit cela à, mon, à mes frères une fois. J'étais hier, j'étais avec eux, frère Gongo, le frère euh, qui défonce. J'étais touché dans mon cœur. Je vois un jour Sarah, la fille de notre frère Gongo. Elle vient, je crois que j'étais le titre là. Le père me dit, mon frère Léonard, je voudrais euh, venir te voir dans ton bureau. Sarah, vous puis il y avait aussi Timothée, le fils du frère Marcel, qui dit aussi moi aussi. Alors vous savez, comme ce sont si mes amis et mes enfants. Aussi. Alors j'ai cru, moi, qu'ils venaient me voir pour le bonbon. Ah oui, c'est comme ça que moi je pensais. J'ai dit, mais si mes amis veulent venir me voir dans mon bureau, je connais la Alors j'étais très surpris. Alors j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. Et puis il rentre. Euh, D'abord, j'ai vu Sarah, elle était un peu très sérieuse. Votre attention, s'il vous, vous plaît. Alors, elle me dit, j'ai dit, mais ma grande, c'est toi, je suis en moi, tu peux venir. Il tu... dit, frère, il dit, mais je ne suis pas venu te voir pour le bonbon. Il dit, pas pour le bonbon. Il dit, non, j'ai un problème. Je veux vraiment te voir dans ton bureau à toi pour te parler, Sarah. Je dit, pas pour les bonbons. J'ai non, j'ai un problème. J'ai dis il n'y a pas de problème à c'était. Et puis Timothée aussi, il dit, asseyez-vous. Est-ce que vous voulez me voir Ils ne voulaient pas de bonbons, ni de biscuits, rien du tout. Et ils avaient un problème dans le sommet. J'ai dit, asseyez-vous. Vous avez le droit, c'est normal. C'est très touchant de voir ça, les Mais là, écouté le problème. Il dit, mais... Voilà, c'est ça qui me dit, je suis un peu tracassé. Parce que... J'entends dans la salle, on parle du Seigneur Jésus, mais moi je voudrais vraiment connaître euh, qui est-il, qu'est-ce qu'il fait ici. Donc je veux vraiment savoir ce Seigneur, ce qu'il fait là. Et comment aussi euh, comprendre toutes ces choses-là, parce que c'est vrai, on entend une mots. je veux... Et Timothée qui me dit, mais c'est aussi un peu la même chose que pour moi aussi. Parce que je veux quand même le connaître. Je veux un peu apprendre davantage, qu'il est ce qu'il fait. Vous savez, j'étais assis dans mon fauteuil. Vous pouvez réaliser ce que c'est là pour lui. J'ai dit ça en Israël, je dis sais pas possible. Donc, ces enfants, ils ont magnifique. ils ont besoin de pouvoir connaître les Seigneurs, de connaître effectivement, parce que c'était un souci pour eux. Dans le cœur des petits enfants. Alors, je compris aussi combien c'était très important l'école du dimanche. Bon, je... Ici, nous utilisons un langage spirituel. Ce sont encore des enfants ici. Mm -hmm. Ils ont besoin de pouvoir apprendre des choses aussi à leur niveau. Mm -hmm. Et quelqu'un qui doit arriver à pouvoir descendre aussi à leur niveau et de parler du Seigneur à leur niveau. Mm -hmm. Comme ça, ils comprendront, ils sauront effectivement en qui est ce Seigneur. Comme je disais à mes frères, l'importance de l'école du dimanche, bon, c'est que les enfants comprennent l'ABC comme on leur apprendrait à l'école. Parlons de la Bible effectivement, c'est pourquoi il me faut quelqu'un qui aime les enfants et qui accepte effectivement de pouvoir aussi se sacrifier dans la tâche que même si les enfants sont ainsi, ainsi, mais qu'ils puissent avoir dans leur cœur le désir de pouvoir leur apprendre des choses pour que cela puisse réellement rester aussi ancré en Dieu. Ce n'est pas de prédication qu'on va donner aux enfants, mais les enseigner à savoir des choses qui sont dans les saintes d'écriture, selon leur propre niveau. Ce qui est merveilleux ici, normalement, avec l'école du dimanche, quand les enfants, ce qu'ils veulent, plutôt que vous, et ils apprennent, et puis après, regardez ce qui est encore extraordinaire. Après cette école du dimanche, les enfants viennent encore ici. Jusqu'à la fin. Et puis, ils doivent sortir par la suite. Mais je remercie les seigneurs parce que nos enfants ont toujours été ainsi depuis des années, et c'est aussi dans leur vie aussi, dans leur manière de voir, Mais je voudrais que les choses se passent autrement dans les jours à venir avec eux. Alors sur le frère de France et le frère Christian, que vous voyez ici, je ne les ai pas contactés. Aujourd'hui, à pouvoir parler? Et c'est lui, mon frère Idéfonce, qui m'a rendu ce témoignage hier. Parce qu'il a dit qu'il voulait me voir avec mon frère. Christian, ils sont venus dans mon bureau. Alors il m'a exposé, donc, il disait, voilà, quand là, on avait eu donc à pouvoir parler de cela. J'étais touché dans mon cœur. Ouais. Je me suis senti aussi concerné. Mais lorsque j'ai vu la responsabilité que j'ai dans la bibliothèque, j'ai dit, Seigneur, je veux le faire. Mais comment Et je priais, et puis je priais, et puis dans mon cœur, dit il J'ai eu aussi la pensée de mon frère Christian. Si mon frère Christian pouvait aussi arriver à pouvoir avoir cette responsabilité pour aussi euh, servir le Seigneur pour ses enfants. Et le frère Christian, lui aussi, parce que j'ai d'abord écouté le frère Idéfense, il m'a parlé, puis j'ai demandé au frère Christian de parler aussi. Quand lui, le frère Idéfense, est allé pour voir le frère Christian, il avait d'abord prié. Quand il a prié, il est allé voir Patrice, il a déjà été parlé. Il dit, mais voilà, parce que quand on a parlé, j'ai senti dans mon cœur. Et puis, euh, et après, quand je priais aussi, j'ai senti que toi aussi, je voulais t'en parler, effectivement, pour voir comment on peut faire Lui aussi dit, mais les jours aussi, les frères avaient avait parlé aussi, mon cœur à moi aussi avait été touché. Frère, si je mens ou je suis incorrect dans ce que je déclare comme propos, vous, vous me corrigez. Merci, frère. Alors, les jours où, mon cœur à moi aussi a été touché, donc je me suis senti aussi concerné, mais je remercie le Seigneur qui, a eu à pouvoir aussi te montrer aussi effectivement par rapport avec moi oh ça lui donne encore la confiance dans la chose. Alors, ils ont parlé, ils ont dit bon on va aller voir le frère et C'est comme ça qu'ils sont venus me voir quand j'ai entendu l'un comme l'autre, chacun d'eux a cet amour dans le cœur, voire aussi c'est le Seigneur, avec nos enfants, l'école du dimanche, toi mon frère Inefons qui est mon frère Christian, vous connaissez aussi les tâches qu'ils ont ici ici. Ce sont donc de proposer ce qu'un dimanche, c'est notre dimanche, le frère Christian, ils vont s'alterner ainsi des suites dans la tâche pour pouvoir aider nos enfants à pouvoir s'accrocher aux choses. La Bible nous dit une chose, qu'il instruit un enfant dès son enfance. Lorsqu'il grandira, il pourra pas à détourner de cela, même quand il deviendra Dieu. C'est de important cela. C'est de pourquoi de maintenant nous devons prendre soin de ces enfants, les prendre en le charge, montrer effectivement la voie juste à pouvoir suivre. Alors nos deux frères se sont donc proposés pour cela. Alors sachez vos parents que quand vous devez revenir avec vos enfants, vous devez aussi avoir l'assurance que vous les confiez entre les mains des personnes qui sont aussi en mesure de pouvoir aussi les aimer quand vous les aimez, vous les éduquer aussi quand vous, éduquez aussi, vous éduquez aussi, leur montrer aussi la voie du Seigneur. Cela, effectivement, voici le frère, il est fonce, et aussi le frère Christian, il est tout leur cœur s'engage aussi à cela. Aimez-le, respectez-le dans cette tâche, effectivement, dans laquelle ils vont arriver à pouvoir le faire, confiner vos enfants, ce qu'ils auront à enseigner à vos enfants, pour aussi continuer aussi à enseigner aussi dans vos maisons par la suite. Alors, nous allons nous lever et prier pour eux, pour afin que le Seigneur. Notre Père Seigneur, nous tenons devant ton trône de grâce la miséricorde. Notre frère qui défonce notre frère Christian. Oh Dieu, je te remercie, mon Seigneur Jésus. L'âme est de la joie de pouvoir le voir, nous aujourd'hui debout en cet endroit. Que ton nom soit béni parce que. Lorsque toi tu appelles, mon béni, bénis père, à tous Seigneur Jésus, tu as toujours, au oh, Dieu des enfants qui sont à toi, Seigneur Jésus, là, pour répondre aussi, mon père. Vous aussi la soirée, mais aussi les désirs de notre cœur, nous béni, de père, à pour que nos enfants ont aussi un souhait, et tu dis aussi, mes béni, père, dans les choses qui te concernent, à toi, mes qu'ils apprennent davantage. Le plan grâce à je suis béni, notre frère, je suis étendu ta main en de que les la paix le père aussi beau. Aimer nos enfants, travailler avec amour, avec confiance, avec foi aussi, avec détermination de Seigneur, je suis leur le soutien des choses si nos enfants sont notre Au nom du Seigneur, ce Jésus-Christ. Amen. De la semaine prochaine, ce sont les deux, ah les deux frères qui s'occuperont de la vie. Nous avons lu dans le livre de Matthieu au chapitre 9 C'est merveilleux de pouvoir voir comment les choses sont placées dans le saintes Écritures c'est là ce que cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, pouvait dire à Timothée, dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 3, je pense, c'est de Timothée, je pense, au chapitre 3, verset 16, il dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Amen. Amen. Et quand elle est inspirée de Dieu, alors réellement, et il n'y a pas de l'ordre tout boîte effectivement d'une manière parfaite. Et quand nous lisons effectivement les évangiles, et la manière dont c'est merveilleux cela, quand, quand vous prenez Matthieu, quand vous prenez Luc, quand vous prenez Marc, vous lisez en fait l'ensemble des évangiles, en réalité, ce qui est merveilleux, c'est que vous pouvez voir les tableaux complets, en fait. C'est comment l'Esprit du Seigneur a conduit les uns les autres, en réalité, à à, à pouvoir chacun mettre par écrit et, et quand vous prenez, Jean vous prenez Mathieu, vous prenez Marc, vous, prenez, vous, vous avancez vous avancez, les choses s'emboîtent les unes dans les autres. Et on voit réellement le tableau complet de ce que le Seigneur a voulu. C'est pourquoi, oh, je crois que c'est dans Luc, je pense, dans Luc, ou dans, dans, dans, dans les actes, je n'en sais rien, mais je crois que c'est cela, pardonne-moi, Seigneur. Je crois que c'est que quelque part dans, dans Luc ou cet homme je suppose qu'on va d'abord essayer de pouvoir aller sur le ou acte Ou voilà. cet homme disait ici il dit voilà que c'est cela nous avons pris aussi c'est parce que c'est toujours la, la même personne auxquelles on se réfère comme dans l'autre <t 'en défi> oui voilà mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Nous ben, lisons Luc chapitre 1. Oui, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été témoins oculaires dès les commencements et sont devenus des ministres de la parole, m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de exposer par écrit d'une manière suivie, excellente, théophile afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Amen. Donc, il a eu à pouvoir réellement prendre ce moment, de pouvoir prendre les choses. Et il dit, mais d'une manière suivie, et je les exposées aussi par écrit pour que tu puisses avoir la certitude que ces choses sont, sont vraiment vraies, et la manière dont les uns et les autres les avaient réellement exposées. Et ce qui est merveilleux, c'est cela qu'on peut voir dans, dans les évangiles quand. Euh, Matthieu, ou Jean, et Luc, effectivement, Marc et tout cela, chacun d'eux met par écrit en fait les choses qui concernent l'évangile, de ce que le Seigneur, notre sauveur, a eu à pouvoir réellement aussi manifester durant son, son ministère. Et les enseignements, en réalité, si vous remarquez très bien, frères et sœurs, il n'est pas montré dans le scène d'écriture où il dit quelque part que Jean et Matthieu se sont retrouvés pour dire, bon on va comparer nos écrits et puis on va d'abord réfléchir comment on va arriver à pouvoir faire.. Non. Chacun conduit par l'Esprit. De son côté, poussé de l'autre côté, effectivement, il met. alors chacun écrit comment les choses se sont passées et comment il a été conduit par l'Esprit de Dieu. Et puis ces choses ayant été ramenées, alors elles montrent réellement le dessin complet de notre Dieu. Et pourquoi dans Matthieu, ici, nous, les hommes, comme cet homme ici, écrivait Matthieu, pouvait l'écrire et décrire les choses, de telle sorte qu'effectivement, que elle soit saisie, elle soit reçue en réalité, par ben ceux-là qui auront le désir de pouvoir réellement connaître les choses de Dieu et qui démontrent effectivement aussi que Dieu a sa façon merveilleuse de faire les choses et, et c'est vraiment une grâce lorsque nous pouvons saisir réellement les choses de Dieu. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Comme le Seigneur Jésus le disait dans le scène 22 à Matthieu, toujours chapitre 11, je pense, je me dis, mais la Bible dit une chose ici, parce que ce Matthieu qu'il part, pas, dit, oui, chapitre 11, verset. Euh, verset 25, oui. en ce temps-là, Jésus, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Amen. « Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. » Donc, c'est ça, en fait, et les choses de Dieu sont, sont des choses que nous ne pouvons simplement connaître que par la révélation de Dieu. Et c'est une grâce. Et la révélation, on ne prend pas dans les livres. En fait. La révélation, elle vient de Dieu. Et les divines, effectivement, elle te conduit encore davantage dans les choses de Dieu pour que tu aies la grâce de pouvoir voir, effectivement, ce que Dieu a eu à pouvoir dire et ce que Dieu est en train de pouvoir faire pour que réellement, constamment, tu sois maintenu en éveil aussi. Et que tu aies l'assurance, effectivement, que ces choses... Mais c'est la vérité, frères et sœurs. Qui, vous vous souvenez, lorsque le Seigneur posait la question, il dit, mais, mais qui dites vous donc que je suis, moi, le fils de l'homme Certainement, hein, vous connaissez cela très bien. Et bon, Pierre répondit, effectivement, il dit, mais tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Il dit, mais, oh, tu es heureux si mon fils de car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Donc cet homme a réussi réellement cela et cela ça a tellement eu à pouvoir avoir un impact sur lui, nous en avons parlé ici aussi, à tel point que le jour où tous les autres ont eu abandonné le Seigneur, le maître qui connaissait, avec qui il marchait effectivement, et qui priait pour eux, et qui pouvait voir effectivement les choses, il dit, mais il dit, le jour où il a parlé, il dit, mais celui qui mange ma chair, il ne boit mon sang, les disciples, le cœur a brûlé, le tête a tremblé, il dit, mais c'est pas possible, il est allé tellement si loin, abandonnez-le. Ils l'ont abandonné. Et oui, il est resté tranquille. J'aime beaucoup cet amour. Il est resté tout à fait tranquille. Je dis, mais bon, Qu'est-ce qu'il va faire Il va mettre panique en disant, mais écoutez, mais il faut peut-être changer les versions. Non, il se tourne même vers les autres. Il dit, mais pourquoi vous aussi, vous ne partez pas Parce qu'ils ont trouvé que c'est Dieu. j'ai exagéré, mais partez aussi avec eux. Qu'est-ce qui vous retient ici Jean chapitre 6. C'est toujours l'Empire qui se lève. L'Empire. Sans que, sans que Jean le poussait, ou Mathieu le poussait, dit « mais Pierre, non !» L'homme Pierre qui se lève, dit « oh oh Vous savez, tu crois que quand tous ces hommes-là murmuraient, et, vous savez comment, comment ça se passe, quand on murmure, on n'est pas content. On va à côté de l'autre. Vous savez, je ne suis pas content parce qu'il a fait, il a dit ça, il a dit ceci. Mais, mais, mais, vous savez, quand les pasteurs disent ça, moi je ne suis pas content. En fait, vous voulez influencer aussi les autres. Mm -hmm. C'est ça les murmures en fait. Parce que bon, je veux qu'ils prennent aussi position dans ce que moi je parle. Donc on va voir l'un, on va voir l'autre, effectivement, ou bien on prend l'attitude pour poser. Et ça ne va pas, frère. Oh, ça ne va pas parce que voyez-vous, les pasteurs, les... c'est tout dit comme ça. On veut passer un message à l'autre frère. On va passer un message à l'autre. Et c'est comme ça, effectivement, pendant ce temps que, quand le maître prêchait, là, il se dit, oui voyez, ils avaient et les juifs, et, et les disciples, le mieux, vous voyez non non Alors, pendant ce temps-là, Pierre observait quand même la scène aussi. Parce qu'il était pas eux, non Donc, Pierre observait la scène aussi, effectivement. Il voulait voir comment ces gens murmuraient, et puis le maître lui dit, mais pourquoi murmurez vous Vous savez souvenez encore et cette parole et Dieu qui peut l'entendre. Et alors, à ce moment-là, ils ont commencé à partir effectivement et Pierre le voyez, Donc, les uns les autres se dit par cela, ils ont parti, Pierre les observait. Puis le maître se tournent, mais pourquoi vous ne partez pas vous aussi Pierre dit, mais Seigneur, qu à quel lieu d'autre qu'à toi Amen. Vous savez, frère et soeurs, la révélation vous place dans une autre dimension. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas à c'est à toi que Dieu s'est révélé à toi. Amen. Si aujourd'hui, même si le gouvernement aujourd'hui ici, par de mais aujourd'hui, nous pouvons déterminer dans notre constitution que Dieu n'existe pas, il est l'être inventé, vous ne pouvez même pas croire en lui. Donc tout ça, c'est de l'imagination. Et dit oui, que ferez-vous On ne peut pas vous bouger de cette situation. Amen. Même si on prend une décision, pourquoi Parce qu'à vous, Dieu s'est révélé. Amen. Si Dieu ne se serait pas révélé à vous, quand les décret seraient décrit ainsi, pris ainsi par le gouvernement, mais pourquoi abandonner Parce qu'en fait, c'est vrai. Vous jamais vu la preuve de ce Dieu. Mais à toi, Dieu te donne la preuve Amen. de son existence. Amen. Que ce Dieu existe réellement. Bien. quand on regardait effectivement cet homme-là, il avait reçu la révélation. Donc il savait qu'il était l'homme des Galites. Il avait l'assurance. C'est pour bon, ça l'influence des même si les autres murmuraient, ça ne bougeait pas. Il savait que celui-là, c'est vraiment le Messie dont nous attendons. Il était assis dans la chose aussi. Très voilà que dans les saintes d'Écriture que nous venons de lire. La Bible nous dit que le maître, le Seigneur, qui était avec ses disciples, effectivement, il parcourait des contrées. La Bible dit ici, parcourait toutes les villes et les villages, enseignant les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Oh, il y allait différents endroits. Et il prêchait la parole de Dieu, il prêchait cette bonne nouvelle du royaume. Afin que les hommes puissent réellement entendre. Et voilà que les disciples le suivaient, ils l'observaient, ils le voyaient, comment il faisait Et de quelle manière, effectivement Parce que, vous savez, frère, le maître était tout à fait différent des autres. Dans sa façon de faire, les disciples observaient, ils écoutaient, et ils le voyaient aussi, comment il agissait, Parce qu'ils avaient aussi des références quelque part. Voilà qu'ici, dans les scènes d'écriture, nous disons, il Voyant donc la foule, il fut ému de compassion. Parce que les uns et les autres venaient parce qu'ils voulaient entendre la parole de Dieu. Et dans toutes les villes où il s'est déplacé, effectivement, il y avait des foules et de ceux-là qui venaient pour écouter. Et la Bible nous dit que quand on observait, parce que ceci, si, si, c'est en fait Matthieu qui décrit ce qu'il voyait. Vous savez cela Il dit, voyant la foule, il fut émis de compassion pour elle. Donc il le voyait, effectivement, que... Ce n'est pas que le Seigneur dit, bon, Matthieu, prends maintenant les, les, les stylos et avec le papier, tu me vois là, tu lui as écrit, comme je vis la foule, je suis émis de compassion. Ce n'était pas comme ça. En fait, on l'observait. Matthieu observait, effectivement, le maître prêtait bien attention à ce que nous entendons, frères et sœurs. Quand Matthieu l'observait, il voyait, effectivement, dans cette manière de pouvoir agir, l'état dans lequel cet homme se trouvait devant la foule. Il est quand il a vu la foule, effectivement, il fut ému de compassion. Vous savez, la compassion, c'est un état d'âme dans lequel vous vous trouvez. Et qui est un état que vous exprimez, effectivement, Lorsque vous éprouvez quelque chose à l'endroit de la personne que vous voyez. C'est parce que vous avez de l'amour pour la personne que vous compatissez. Lorsque vous voyez son état, votre attention pour l'amour de Dieu, son état, lui, vous touche, Vous n'êtes pas indifférent en fait. Vous entrez dans sa condition. Mm -hmm. Et Dieu te bénisse. Mm -hmm. Vous ressentez ce que la personne mm -hmm. vous compatisse. Mm -hmm. Vous n'êtes pas là, moi ici, là, non. Vous entrez là-dedans. La, mm -hmm. la Bible dit, il a porté le souffle. Amen. Vous suivez cela alors il dit, voyant la folie, il fut émis de compassion pour elle. Oh Alors il dit, parce qu'elle était languissante, vous vous rendez compte, et vraiment abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Vous savez, le Seigneur, notre Sauveur. Parce qu'il a voulu venir dans ce monde, effectivement, Dieu, comme la Bible le fait savoir, il a créé, effectivement, à Et comme vous pouvez le remarquer dans les scènes écritures, c'était dans une période tout à fait aussi particulière de l'histoire, en fait, d'Israël. Cette nation, effectivement, d'Israël était sous occupation romaine, parce que vous savez qu'il y avait le gouverneur en réalité qui était le gouverneur Pilate qui était là, le gouverneur, effectivement, à cette époque-là, il y d'autres qui ont changé. Mais il y avait des rois, mais en fait, c'était des rois-là qui étaient toujours soumis en fait à la dictature de Rome, qui est cela ainsi. Et non seulement cela, il y avait aussi les. Les cultes, les cérémonies, effectivement, tout ce qui est Israël avait, parce que comme c'est une nation qui devait adorer Dieu, servir Dieu, ils avaient leur temple. Les synagogues étaient en fait des, des lieux de rassemblement extérieur au temple, en fait. Donc c'est un peuple qui était un peuple religieux et qui avait les rites, les, aussi les, les, paroles, la, enfin, les promesses et la parole de Dieu. Mais c'est un peuple qui, d'une certaine manière ou d'une autre, était instruit dans les choses de Dieu. Et ils avaient eu à pouvoir aussi savoir que le Seigneur avait fait des promesses en leur endroit. La plus grande des promesses était celle que, euh, que le Messie devait réellement venir. Mais comme vous pouvez le voir, si vous remarquez très bien la manière dont Dieu a eu à pouvoir faire avec les avec la nation d'Israël, lorsqu'ils sont sortis, comment Moïse ailleurs pouvoir dire effectivement ce qui allait prendre place dans les temps à venir, Israël savait effectivement comment Dieu conduisait, et puis effectivement avec les, les prophètes, et puis bon, ainsi et suite. Alors, vous remarquez très bien qu'au moment où il, il vint et il naquit, il s'est trouvé en fait, c'était une période où le peuple d'Israël, la nation en fait d'Israël, était... Dans des situations tout à fait difficiles, il y avait beaucoup de courants à cette époque-là, les Sadducéens, les Pharisiens, les Hérodiens, comme nous l'entendons aussi souvent ici, et puis Rome qui dominait aussi sur le pays. Donc les choses étaient tout à fait problématiques et il naquit dans cette période-là, dans un temps, dans un temps effectivement très problématique. Or, la nation d'Israël est une nation, effectivement, qui devait uniquement, vous vous souvenez ce que Moïse a pu dire, effectivement, dans Deutéronome au chapitre 6. Il dit, voici les commandements, regardez très bien ceci. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome 6, verset 1 livre. Voici bah, si les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre vos possessions, afin que tu cueilles l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie. Ton fils, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements, je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les, inculques, tu les écouteras donc, Israël. Et tu auras soin de le mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup comme te l'a dit l'Éternel le Dieu de tes pères en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que ce donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, ainsi de suite. Donc, une nation tout entière était enseignée à pouvoir n'avoir qu'un seul Dieu. S'il vous plaît, votre attention, frère et soeur. N'avoir qu'un seul Dieu. Et ensuite, non seulement qu'ils ont un seul Dieu, mais lui, mais tu l'aimeras, ces dieux-là. De tout ton corps, de tout ton âme, de toute ta force de toute ta pensée. Et la seule parole que tu arrives à avoir observée, c'est la parole que c'est Dieu, là, t'a déclarée. Donc, c'est un peuple qui devait être enseigné, instruit et conduit par Dieu, effectivement. Et comme les choses se sont passées, effectivement, alors, beaucoup de mouvements se sont aussi passés parce que c'était le peuple de Dieu. Et comme la Bible le dit, dans, je pense, dans, dans le livre de Psaume, chapitre 23, vous vont le lire cela avec vous, Psaume. Verset 1, il dit L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer le nez vers pâturages. Il me dirige plus les eaux paisibles, il restaure mon âme, il me connaît les santé de la justice à cause de son nom. Amen. Le psaume 105 aussi. Bon. Lisons 105 ici, il dit au verset 7 dit L'Éternel est notre Dieu. Ses si jugements s'exercent sur toute la terre il se rappela toujours son alliance, ses promesses pour mille générations. L'alliance, il a traité avec Abraham et les serments qu'il a fait à Isa. Il a rigé pour Jacob en loi pour Israël en alliance éternelle disant Je donnerai le pays de Canaan comme l'héritage que vous êtes su. Ils étaient alors nombreux, Très peu nombreux d'être dans le pays, ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple, mais il ne permit à personne de les éprimer, Il châtia le roi à cause d'eux, ne touchez pas à mes rois et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Amen. Donc ils étaient donc conduits par le Dieu qu'ils servaient, comme vous pouvez le savoir effectivement dans les scènes d'écriture. Et c'était lui en fait qui était réellement le berger de ce troupeau. Et qui devait donner réellement à son troupeau la direction juste qu'il pouvait arriver à pouvoir suivre, parce que ce brebis lui appartient. Dans l'écriture, on le lit dans Matthieu au chapitre 9. Nous voyons que la Bible dit que le, le Seigneur fut de de compassion lorsqu'il a regardé la foule, Matthieu 9. Nous lisons avec vous. Lorsqu'il a regardé la foule, il dit ceci, si, verset suivant, il dit Voyant la foule, il fut émis de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Vous savez, les brebis qui n'ont point de berger, qui sont sans orientation. Parce qu'une brebis a toujours besoin d'être conduit effectivement par le berger pour être ramené d'abord vers le pâturage, parce que le berger connaît le pâturage, effectivement. Et le berger, doit aussi, effectivement, le conduire aussi pour qu'il puisse être ramené aussi dans le lieu qu'il doit se retrouver, dans l'enclos, dans effectivement, dans l'endroit où il doit se trouver, parce que c'est lui qui doit garder, effectivement, euh, la bergerie. Cela. Alors, il connaît, effectivement, aussi les endroits où se trouve l'eau. Et quand... L'une de brébis n'est pas tellement très bien, c'est le berger qui s'approche pour pouvoir soigner cette brebis. En fait. Donc, la nourriture, ils voit effectivement l'endroit pour abréver le brebis. Ils savent effectivement parce qu'ils ont déjà marché et puis ils connaissent les endroits pour le pouvoir, pour les trouver. Effectivement, ils amènent là. Et aussi, maintenant, lorsque une brebis est malade, c'est lui qui s'en charge aussi parce qu'il doit inspecter. Comme vous savez que même ici, chez nous ici, quand euh, quelqu'un relève des vaches ou de ceci, de cela, évidemment, il fait sortir les vaches pour vous dire, puis ils les ramènent effectivement, et quand ils sont malades, aussi ils soignent les vaches. C'est vrai, non Lorsqu'une lorsque une vache, une brebis, effectivement, elle est laissée en fait elle-même, dans un endroit, dans, je sais pas, dans, dans un lieu, effectivement, où elle ne sait pas tellement très bien aussi par où aller, comment aller, effectivement. Elle va vraiment grouter ce qui y a là sur place, mais à un certain moment, elle aura besoin d'être loups. Et puisqu'elle ne sait pas où se trouve loups, elle risque de mourir de soif aussi. Et si on en s'accrochant quelque part, effectivement aussi, et la pâte, elle n'a pas été cachée de certaine manière ou d'autre avec des douleurs, si les bergers n'ont pas là pouvoir penser effectivement cela, alors les circonstances pourraient être aussi pires pour la merdie. Peut-être aussi les loups peuvent passer aussi effectivement là-dessus, et ramasser aussi la brebis et partir avec. C'est l'état qu'il a pu trouver lorsqu'il a regardé effectivement toutes ces brebis là En fait, c'est le peuple d'Israël qu'il pouvait voir effectivement dans un état tel que, comme il en parle effectivement dans les scènes d'écriture. Je peux vous lire, Ezekiel, pour cela. Ézéchiel 30. 34. Ézéchiel 34, verset 30. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles et qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous mes brébis, brébis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Donc, lorsqu'il regardait effectivement ce peuple, le voyait dans un état comme vous dit mais comme de brebis, comme de brebis, sans berger, parce qu'ils étaient languissants et abattus. Il fut mis de compassion pour leur état. Enfin. Touché en réalité pour l'état dans lequel se trouvait le prébis, il fut émis de compassion. Regardez bien dans l'écriture suivante, Matthieu, chapitre 9, verset 37. Alors il dit à, Dieu, à Alors, il y ses disciples La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous comprenez bien les deux parties, versets 36 et 37. Regardez comment le Seigneur passe de cet état qu'il a vu et s'adresse à ses disciples. D'abord, regarde, il dit, il voit ses brebis, effectivement, comme des brebis sont berger. Le temps est tellement dramatique. Mais pourtant, frères et soeurs, ce peuple d'Israël avait bien des conducteurs. N'est-ce pas vrai Israël ne manquait pas de pasteurs. C'est vrai ou pas? Parce que chaque enfant d'Israël, effectivement, savait qu'il fallait adorer Dieu. Il fallait servir Dieu. Votre attention pour l'amour de Dieu, frère et ça C'est absolument important ça. Quand le Seigneur est venu, il a observé, il dit, mais il est tellement touché dans son cœur. Il dit, mais ce dit, mais c'est comme des brémis sans berger. Et pourtant. Ce ne sont pas des pasteurs qui manquaient en Israël. Ils en avaient, il y en avait beaucoup là. La preuve c'est que chaque berger avait son pâturage. C'est la vérité, non Chaque berger avait son pâturage et il amenait effectivement ses brebis dans le pâturage que lui jugeait tellement bon pour lui. Et les brebis qui étaient avec lui botaient aussi dans le pâturage. Mais donc, les brébis sont bien nourries, elles sont bien, non ouais. Malgré le berger qu'il y fait, Malgré les pasteurs et les prédicateurs effectivement, quand il a regardé la foule, effectivement, il dit la Bible il fut un mille de compassion, car il a dit, mais c'est comme si c'était des brébis sans berger. Bien aimés frères et sœurs. Il y a une chose qui était très importante dans le saintes écritures, auquel le Seigneur a eu à pouvoir réellement lui-même déclarer. Et cela, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, qu'il faut que nous prêtions attention à la parole de Dieu, que nous puissions voir quand Dieu quand la parole de Dieu, elle est spirituelle et les déclarer et Dieu veille effectivement à son accomplissement. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons vraiment être attentifs et surtout être dans l'esprit de la parole pour arriver à pouvoir comprendre ce que Dieu dit et pourquoi il est dit. Nous reprenons Ézéchiel. Chapitre 30. merci c'est pourquoi pasteur écoutez la parole de l'éternel je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faux, le pasteur. Parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qui se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point pêtre mes brebis. À cause de cela, pasteur. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur.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 Et je les recueillerai de tous les lieux où ils ont été dispersés, au-dessus du et aux obscurités ainsi dessous. Mmh. » voyez très bien, frères et sœurs, cette parole de l'avons bonne cela a été annoncé depuis des temps anciens. Mmh. Lorsque le Seigneur a jeté son regard, effectivement, il a vu l'état dans lequel s'est trouvé réellement son troupeau. Et parmi ce troupeau, effectivement, il y avait des bergers il y avait des pasteurs, effectivement. Et chacun pêchait effectivement, Et je dis, mais ils se pèsent eux-mêmes, effectivement, donc. Chacun, quand il venait, en réalité, c'est ça le grand problème, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, mais que Dieu nous accorde la grâce. Je prie tant que Dieu, notre Seigneur, nous accorde la grâce, que cela ouvre, effectivement, dans votre cœur, que vous puissiez ouvrir, que le Seigneur puisse vous faire comprendre les choses. Et il ils se pêchaient eux-mêmes, parce que d'abord, ils aiment d'abord manger, c'est ainsi faire, d'abord eux-mêmes. D'abord nous-mêmes, vous avez suivi là Donc le pasteur, lui-même d'abord, eux-mêmes d'abord, effectivement. Ça veut dire quoi, frère En fait, c'est d'abord l'homme d'abord avant les choses de Dieu. Vous n'avez pas voulu perdre, effectivement, le brebis, comme les saintes écritures le montrent, le Seigneur l'a dit. Vous êtes paix vous-même, effectivement, vous n'avez pas pris soin de ces brebis. Alors il dit, mais j'aurai soin de moi-même, et je ferai l'inspection, effectivement, j'aurai soin moi-même de nos propres brebis qui sont, et passe ainsi de suite. Il de mes frères et sœurs, si remarquons les tableaux, effectivement, quand le Seigneur est venu sur la terre, lorsqu'il pouvait se trouver, effectivement, par lui-même, son propre peuple, c'était un tableau chaotique. Et je l'ai dit encore tout à l'heure au début, effectivement, il y avait différentes tendances, effectivement, chacun dans son état, chacun dans sa direction, effectivement, et le peuple d'Israël recevait, effectivement, les différentes tendances dans lesquelles le berger pouvait arriver à pouvoir aussi distiller selon ce que eux, ils avaient. Vous suivez Regardez, nous lisons maintenant, chapitre 34, verset 20, il dit. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le, le Seigneur l'Éternel, voici je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec les côtés, avec les pôles et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis en fait qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. Écoutez bien, verset 23 dit, mais, mais j'établirai sur eux un, un seul pasteur qui le fera paître, mon serviteur David. Il le fera prêtre, il sera leur pasteur. Amen. Amen. Mais avant cela, frère et soeur, regardez très bien ceci. Au verset 15, il dit ceci. D'abord, verset, verset, verset, verset 12, il dit Comme un pasteur respecte son troupeau quand il est soumis à ses brébis et passe, ainsi je ferai la réfugie de mes brébis et je les récréerai de tous les lieux où ils ont été dispersés au jour de l'image et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre le peuple, je les rassemblerai dans diverses contrées, je les ramènerai dans leur pays. Et je les ferai paître sous les montagnes d'Israël, le long de ruisseaux. Et dans tous les lieux habités du pays, je les ferai paître dans un bon pâturage. Et leur de demeure sera sous les montagnes élevées d'Israël. Là, elles se reposeront dans un agréable asile. Elles auront des grands pâturages sous les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brébis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Mais je les celles qui sont grâces et vigoureuses. Je vais, je vais le paître avec justice. Prêtez attention à mon maintenant, au verset 23, il dit J'établirai sur elle un seul pasteur. Il le fera paître mon serviteur David. Il le fera paître. Il sera leur pasteur. Amen. Amen. Au tout début, il a parlé de plusieurs pasteurs. Amen. Il dit J'en veux un pasteur. C'est vrai, non Amen. Voilà ce que vous avez fait avec mon peuple ainsi, ainsi, ainsi. Et puis, il dit il dit, moi l'éternel, verset 15, je le dis encore. Il dit, mais c'est moi l'éternel qui ferai paître mes bris. Amen. Il dit, je veux le retirer effectivement d'entre les mains de tous. Il dit, c'est moi qui le ferai paître. Amen. Dans le verset ici qu'on a lu, chapitre 24, il dit, il dit mais, mais j'établirai sur un seul pasteur qui le fera paître mon serviteur David. Vous suivez cela Amen. Il dit, c'est moi qui le ferai paître, effectivement, parce que je suis le berger. Vous suivez Et puis, plus loin, il dit, mais j'établirai sur elle un seul pasteur, qui serait donc David. Donc, lui, il va agir au travers de David. Est-ce que vous suivez Amen. Pour que Dieu agisse, il faut un homme. Amen. Donc, regardez très bien ceci, frère soeur. Hein? Il dit, je vais établir un seul pasteur. les bien. J'établirai sur elle un seul pasteur qui le fera paître, mon serviteur David. Mais avez-vous prêté attention, frère et soeur il dit que je vais établir mon salut David comme étant le seul passeur pour perdre mon peuple. Mais à vous prêter attention. Regardez, frère, c'était qui dans les équelles? David est longtemps mort. Amen. Dieu ne va pas réciter David pour le mettre pour être berger. Non. Il parlait de la postérité des temps vie. Ici la question de Jésus de Nazareth. Amen. Le Messie. Amen. Le seul. C'est absolument important que vous prêtiez attention à ces choses. C'est pourquoi vous remarquerez très bien, frère, dans Jean chapitre 10, il dit ceci. Jean chapitre 10, verset 1. Il dit... En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur, un brigand. C'est lui qui entre par la porte et les brébis des berger. Le pentier lui ouvre et les brébis entendent sa voix. Amen. Remarquez très bien, frère. Il dit, si tu vois, qu'il y quelque part ici, effectivement, dans les Saintes Écritures, au verset 7, il dit, chapitre 3, verset 7, il non, ce dit. Jésus leur dit cette parabole, mais il ne comprit pas de quoi ils ont parlé. Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de Brévi, tous ceux qui sont venus avant moi, vous suivez? Amen. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brillants. Prêtez attention pour l'amour de parfois quand on lit les écritures, vous partez, ça on a déjà entendu, il va te dire ceci, frère, ne faites jamais cela. Amen. Il dit, j'établirai sur un. En fait, il dit, sur mon peuple, en moi. je vais établir un seul berger. Ce sera mon serviteur David. Il le pètera, n'est-ce pas vrai? Ézéchiel, chapitre 20, chapitre 34, effectivement, non. il dit, il le pètera. Nous lire encore avec vous. Il, il le fera pètre et il sera réellement le pasteur en réalité. Amen. Mmh. Bien aimé, frère et sœurs, il a dit lui-même que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. L'état dans lequel le peuple d'Israël se trouvait, effectivement, ils avaient réellement aussi des pasteurs, des prédicateurs qui lisaient les choses, effectivement. Mais quand il a regardé, effectivement, cette foule, en réalité, c'était comme de brebis sans, sans berger, en réalité. Mon frère et ma soeur, certainement vous l'avez déjà entendu, mais je voudrais que vous prêtiez attention contre prochain matin. Il est vrai, frère et soeur. Lorsque nous lisons dans les le Saintes Écritures, c'est vrai, Dieu, vraiment le Dieu des sagesse et d'une perfection extraordinaire. Il avait dit lui-même, je leur donnerai, j'établirai sur ces brebis effectivement, un seul pasteur, un seul berger. Mmh. Qui devra pas être, effectivement, le troupeau. C'est ces bergers-là, en fait, que Israël avait besoin. Tout ce qui était venu avant lui était des brigands et des voleurs. Chacun avait sa part à pouvoir faire. Il y en a qui pouvait arriver à pouvoir servir, mais il y avait une part qui cherchait effectivement. Il y avait un intérêt, quelque part. Aussi. Frère parce ah, aucun parmi eux ne pouvait être comme lui pourquoi vous savez ce qu'il a dit dans Jean chapitre 10 verset 7 il dit encore tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, il trouvera le pâturage. le voleur ne vient que pour dérober, Donc j'ai détruire, mais moi je suis venu, en fait que les brebis aient la vie, et qu'elle ait même avec abondance. Verset 11, il dit, je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ce brébis. Il n'y a eu aucun qui pouvait être dit en moi, je vais donner ma vie pour celui-là. De tous ceux qui sont venus avant lui. Il n'y en a eu aucun. Pourquoi c'était ça? Parce qu'aucun n'était responsable de brûler. Et pourquoi la Bible dit il a donné les 50? Comme l'évangéliste, comme le docteur, comme ceci, comme cela. Pour quelle raison Parce que le véritable prophète, c'est Dieu lui-même. Le véritable apôtre, c'est Dieu lui Amen. Le véritable docteur, c'est Dieu lui Amen. Le véritable pasteur, c'est Dieu lui Lorsqu'il est venu en Israël, s'il vous plaît, frère et sœurs. Tout le problème spirituel, les maladies, ou quoi que ce soit d'Israël, était solutionné. Amen. Pourquoi Parce qu'ils avaient le vrai de Amen. D Israël ne pouvait plus marcher dans les ténèbres, mon frère. C'est peut-être non. Tout ce dont ils avaient besoin, il avait là. Amen. Pourquoi, quand j'entends les, les, les hommes sur cette terre et qui disent. Soyez que c'est le problème. Qui disent que oui. Quand on parle de l'ordre dans l'église, effectivement, ça c'est, William Branham a dit, vie, ce sont les Sud-Américains, et que les Américains, il faut simplement avoir un pasteur, mais dans nos églises, ici, en Europe, et là-bas, il faut des anciens pour conduire une église locale. C'est anti-biblique. Amen. Ouais. Amen. Peu importe la, la, la personne qui le dit, mais c'est anti -scripturé. Pourquoi, frère? Avoir plusieurs pasteurs, c'est plusieurs orientations. C'est la vérité, frère, c'est la Bible qui Amen. les dit. Amen. On ne peut pas nier cela, frère. 4 et 5, 6, 7, 8 têtes, c'est 8 directions. Vous êtes ici dans cette assemblée, non? Quand je laisse passer 3, quatre et 5 prédicateurs, qu'est-ce qui s'en sort ici? Il ne faut pas vous voir la face. Qu'est-ce qui sort ici? Après cinq prédicateurs, 5 prédicateurs, qu'est-ce qui sort? Vous tournez, non oui. Il y a un problème, non Il oui. n'y a pas, frère. Oui. Je ne parle pas quand Dieu, mais il ne parle pas. Je sais ce qui se passe. Amen. Amen. Amen. Vous me détestez, ce pas mon problème. Oui. Vous je sais le rôle que vous jouez, vos frères et soeurs. Je connais cela, parce que Dieu me révèle aussi les choses. Frère, soyez tranquille Amen. Amen. Amen. Alors, ne pensez pas que oui, il y a quelqu'un qui vient à mon bureau, frère. Vous pensez que moi, je vais donner mon temps à être là, que, que quelqu'un vient me... Alors, ah je ne sers pas Dieu. Mmh. Mmh. Que quelqu'un vient me dire, oui, frère, tu l'as dit. Et moi, je viens ici, oh là là là, frère, mmh. je préfère aller travailler, frère. Mmh. Mmh. Quel est ce frère ou cette soeur qui est dans mon bureau pour me dire ce que moi, je dois dire mmh. Laquelle Amen. Mmh. Frère et mmh. soeur, vous n'avez pas la crainte des dieux. Mmh. Mmh. Je prie que Dieu m'accorde la grâce qu'un jour je me tienne ici mm. et que je un debout ici, que chacun de vous, tous les secrets soit des ici, frère. Alors vous tomberez, vous croyez que Dieu est là. Amen. Amen. Amen. Frère, vous jouez trop avec Dieu. Mm. Ce n'est pas des camaraderies ou d'un frère. Oh, mais c'est si vous venez, parce qu'on le connaît, frère, je ne suis pas votre copain. Mm. Je ne le serai jamais. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est tout à fait biblique la manière du tu Quand en Israël, les érodiens les sadissaient des différentes versions. frère, ce peuple ne savait pas très bien où aller. Dieu, de les temps anciens, il avait vu ça. Les érodiens avaient la doctrine. Chacun se blessé lui-même. C'est vrai. Ça lui faisait la même chose. Si vraiment, frère, ils avaient la pensée et l'esprit de Dieu, lorsque ils lisaient les Écritures, ils devaient savoir que Dieu avait promis pour Israël un seul belger. Vous savez, quand le Messie était là, le maître était sur place, ils sont venus, le sabbisayat, le chef, le sessi, cela, ils ont envoyé leurs leur, leur, leur, leur, leur, leur, leur membres, effectivement, qui étaient nicolaires. Il dit, nous savons, nous. Il n'a pas dit, je sais, moi seul. Hmm. Nous tous, à notre clique, effectivement, les sous les sacrificateurs, tous les autres. Parce que nous nous sommes retrouvés. Hmm. Et nous savons que toi, mm. tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Amen. Amen. Frère, ce qu'il a fait, Moïse ne l'a pas fait. Hein? Mm. Parce que Moïse avait il dit, mais le Seigneur, notre Dieu, cela te refait un prophète comme moi. Mm. Qu'allez-vous faire? Vous l'écoutez? Amen. Mm. Mm. Ce que Philippe a dit, mais... Oh, oh, y, y, y, y a nadaday, nadaday. Il a couru dit, mais... Mais qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons trouvé. Amen. Quoi qu'il a trouvé De qui Moïse a parlé C'est que le prophète. un homme qui a tout à Quoi Il est venu. Il est de salle Il, dit, il, dit, il dit, non, non, non, non, il dit, mais peut-il venir quelque chose de bien de Nazareth Il revient. et voit. Ah oh oui, c'est vrai cela, c'est vrai cela. Cet homme Nathanaël effectivement était sincère, regardez bien. Et quand on a il s'est amené là, il a commencé à avancer. Pendant qu'il avançait, effectivement, oh, il, il, il s'est trouvé devant cet homme, il a regardé, oh, il dit, il, il il dit, voici un Israël dans lequel il n'y a point de faute, L'homme est secoué. Il est doux, mais connais-tu alors que c'est la première fois que tu me vois Lorsque tu étais sur les figues, le fil, quand Philippe t'appela, je t'ai vu. Vous savez ce que mmh. cela a produit en lui Genou. Et vous savez ce qu'il a dit de sa bouche Regardez bien. Jean, chapitre 1, verset 45. Mmh. Mmh. Oh, gloire à Dieu. Le lendemain, je... Le lendemain, Jésus voulut se rendre à Galilée. Il rencontra Philippe et il lui dit Suis-moi Philippe était des bâtissaires de la fille d'André et des filles et des, des, des pires. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit nous avons trouvé ce qui Moïse a écrit dans la loi et dont le prophète ont parlé de Nazareth, fils de Joseph. Il dit mais petit de Nazareth, quelque chose de bon. Philippe lui dit mais viens voir. Jésus voyait venir à lui, Nathanaël dit mais voici vraiment l'Israël dans lequel il n'y a pas de froid. D'où mes connaissances, tu y livre de frôle. Jésus lui dit avant que Philippe n'appelait quand il dit je les biais, tu bien vu. Verset 49. Nathanaël répondit et lui dit Rabi. Alléluia. Amen. Ça veut dire maître. Amen. Amen. Rabouni. Hein? Rabi. Oh. Tu es le Fils de Dieu. Amen. Amen. Uh -huh. Amen. Vous savez ce que cela veut dire Le Fils avec un grand. Le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est écrit, hein. Regardez bien, hein? parce que vous pensez que je, je suis en train de raconter des choses Il de la tête. Chapitre 10 de, Ma, de, Ma, de Jean, regardez bien, Jean chapitre 10, verset 31. Alors le juif fit de nouveau des pierres pour les lapider, Jésus leur dit, mais je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous Le juif lui répondit, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous les lapidons, mais pour un blasphème. Vous Quel blasphème mais parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Vous y mais. Vraiment. Mais, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi J'ai dit, vous êtes de Dieu. Si elle a, a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu est adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde Vous dites, tu blasphèmes. Et cela, vous voyez bien, et cela, parce que j'ai dit, je suis le fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il savait, frère. Le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est le catholicisme qui a divisé en trois. Mais Israël savait. Que le Messie -là. Oh non, mais ce Messie-là, ou non, ne serait pas quelqu'un d'autre. Mais c'est le Dieu du ciel lui-même. Le véritable. C'est pourquoi, précieux frères et sœurs, oh, les temps de C'est pourquoi lui, il pouvait s'éteindre et dire Je suis, je suis, qui Le bon Péché. Oh, Alléluia. Moi, je suis le bon Péché. Le, le véritable là, le bon là, le merveilleux là, le seul là, c'est moi. Amen. moi le il a du bon Amen. Oh, comme David était tellement dans la joie, qu'est-ce qu'il a dit L'éternel est mon berger. Amen. Mmh. Amen. Amen. Il dit Je ne vais pas me rapporter là, il restaure mon âme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il savait. Qui était le véritable le brebis arriver, va pouvoir se reposer il dit je t'ablirai sur elle un seul berger mon serviteur il le fait. c'est sûr et certain et ce berger est venu frère et soeur oh oui dans ses caractéristiques c'est pour ça frère et soeur c'est toujours nécessaire. Oh, je ne pense pas que nous aurons le temps. J'aurais tant aimé m'asseoir avec vous, rester avec vous pendant encore une heure. Mais je vais aller quand même un peu plus Regardez très bien ces frère. Vous avez remarqué une chose dans les saintes écritures. Le Seigneur regarde Pierre. Chapitre 20, chapitre 20. Je crois que dans Jean, chapitre 20, je crois. Jean, chapitre 20, je crois. Jean, chapitre 21, je Jean, chapitre 20. Après sa mort, sa justice, effectivement. Et verset 12, il dit, Jean chapitre 21, verset 12. Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osaient lui demander, qui es-tu Sachant que c'était le Seigneur. Mm -hmm. Jésus s'approchant, prit le pain et le randonnant, il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, se tourna vers lui, hein, cet homme-là. Et le Simon, fils de Jonas, oh. m'aimes-tu plus que de même ceux-ci Cette question était d'une importance capitale aussi. Il se tourné vers lui, il dit, mais c'était l'homme qui avait reçu la révélation de qui était cet homme. -là. Il est mort, il est ressuscité. Simon était un des hommes le plus heureux. D'avoir pu revoir son maître, et il aimait son maître, c'est vrai. Et puis le maître regarde, il dit Mais Simon, fils de Jonas Non, Jonas, en comme la Bible le dit, le fils de Jonas. Même tu, même tu, il dit, dit, dit Même tu, même tu, plus il dit, mais plus que le même ceci Parce que si tu m'aimes encore beaucoup plus, c'est-à-dire que tu es prêt même à me donner aussi ta vie pour moi. Vous voyez M'aimes-tu plus que nous même ceux-ci Il répondit quoi Il a répondu, oui. oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit Paix. Et lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, même tu Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix, mes brébis. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, même tu Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, même tu Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix alors le prébis. Mon frère et ma soeur, un ministère ou un appel de Dieu ne peut pas être quelque chose qui, pour un homme, un sujet de gloire ou de prestance. Telle sorte que je dois me tenir devant, il faut que le peuple entende ma parole, il faut que je puisse prêcher aussi, il faut que je puisse faire ceci. Je ne pense pas que ça, c'est ce que Dieu cherche en fait. Ce que Dieu attend, c'est d'avoir un homme dans lequel il peut placer sa confiance. Un homme dans lequel Dieu peut placer sa confiance. C'est un homme qui ne se plaint plus. Amen. Amen. C'est un homme qui ne murmure plus, mon frère. Amen. Un homme qui ne se regarde pas lui-même. Parce que le plus grand problème des hommes, c'est l'orgueil de l'homme. Pourquoi beaucoup veulent devenir prédicateurs? Ne vous voilez pas la face, c'est tous les hommes. Parce que chaque fois que je dois passer, quand je dois prêcher, tout le monde doit dire Amen. Et puis il faut qu'on voit que je suis un, un serviteur. Ça, ça fait de moi quelqu'un. C'est ça qui tue les frères. Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres parmi les frères Les frères ne me laissent pas prêcher. Les frères ne me disent pas, parce que moi je ne passe pas. Parce que quand je prêche, quand je dois passer. S'il vous plaît, frères et sœurs, vous savez ce que vous faites dans vos maisons avec des prédicats. Vous le savez. Quand il vient vous voir là, va Et vous pensez que le Seigneur ne peut même pas révéler ce que vous faites. Mmh. Mais il le révèle. Amen. Amen. Amen. Vous savez pourquoi Pierre a pleuré Ça l'a touché dans son cœur. Cet homme qui était devant lui, son maître, il sait très bien. Que s'il est mort, c'était okay. pour la vie de ce brebis. Mmh. Mmh. Frère et soeur, le brebis de Dieu ont plus de valeur aux yeux de Dieu que tout l'ordre du monde. Que mmh. ouais, votre propre gloire, votre propre prestance, ça ne vaut rien aux yeux de Dieu. Je veux que vous compreniez ceci, frère. Dieu peut même vous abandonner mm -hmm. pour aller chercher sa propre bébé qui est obligatoire. Amen. Amen. C'est la valeur de, des âmes aux yeux de Dieu. Mm -hmm. Pas les, les chemises qui coûtent 100 000 euros mm -hmm. ou les cravates. Ça d'ailleurs, ça m'a été offert. Mm -hmm. Que Dieu soit béni c'est les, les, les frères Noël mm -hmm. et la sœur Babino qui m'ont offert cette cra cravate ici. Mm -hmm. Que Dieu soit béni. Pour ce que vous voyez ici. Je l'ai reçu. bien aimé, frères et sœurs. Nous devons comprendre ces choses, elles nous sont nécessaires. Pourquoi cela Parce que le temps est venu où Dieu lui-même dit ceci. Regardez bien, Ezekiel. Ézéchiel, chapitre 34, verset 4. Il dit, c'est moi, pas quelqu'un d'autre. Vous suivez Amen. Prêtez bien attention, moi, il dit, mais c'est moi, pas quelqu'un d'autre. Il dit, c'est moi qui ferai paître mes brebis et c'est moi qui le ferai reposer, dit le Seigneur. Amen. Donc, le berger de ses brebis, le berger de prévis, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il dit, c'est moi-même qui veux pêtre mes brebis. Je vais arracher effectivement de tout, mais je veux le paître. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous Qu'est-ce que cela veut dire mon frère et ma soeur, je voudrais que cela soit ouvert dans votre esprit, dans votre cœur. Pour un véritable fils, une fille de Dieu, une prédit de Dieu, il n'a qu'un seul berger. Amen. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand Amen. vous dites Amen, comprenez très bien. Amen. Une véritable fille de Dieu, un véritable fils de Dieu, il n'a qu'un seul berger. C'est pourquoi il dit il dit c'est idée. Mes brébis, dont je suis le seul berger, il y en a beaucoup, frère. Il n'y a pas un plus grand homme sur la terre aujourd'hui auquel vous et moi, on peut placer 100% notre confiance. Amen. Amen. Amen. Amen. Si c'est né dans la personne de Jésus-Christ, Amen. Amen. Amen. Père! Il a le salut. Amen. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Quand il a regardé, il dit: Il fut mis de compassion, il a comme étant de brebis sans berger. Votre attention, s'il vous plaît. Est-ce que vous l'avez entendu dire? Oh! Il dit, il la saisi, mais, on priait prier le maître pour qu'il envoie des bergers. Vous avez entendu cela? Pour qu'il envoie un berger? Il a dit comme ça? Il <rire> a peut-être Mathieu, hein, parce que te, on peut dire, mais Léonard, qu'est-ce que tu nous racontes encore ce matin? Regardez bien, Mathieu chapitre 9. Mathieu chapitre 9. Merci, 36. Allez, 36. Voyant la foule, il fut mis de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. C'est vrai? Mmh. Mais il n'y a pas de berger. Il mmh. dit, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson, d'envoyer des bergers. Mmh d'envoyer un berger. Non, non il ne pouvait pas dire cela. Mmh. Non, parce que le berger étaient là. Alléluia. C'est le berger qui choisit les ouvriers. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et les ouvriers travaillent en fonction du berger. Oh, frères et sœurs, levez-vous. Vous êtes tellement bon des loin. Les hommes nous ont nourris, les coloquins ne sont des choses immondes, effectivement, effectivement. Oui, frère, chacun venait avec moi, ceci, moi, cela. Frère, si nous avons été appelés des dieux, c'est le même esprit qui descend. Amen. Amen. Il n'y a aucun homme qui être au-dessus des hommes. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Le seul pasteur qui a été établi sur si le le seul pasteur, c'est les bons bergers. Amen. Je suis les Bon bergers. Amen. Le seul Alléluia. Mm. Oh oui, frère. Mm. C'est lui qui a la nourriture. Mm. Et qui montre effectivement aux brebis les endroits où ils doivent aller. Alors ce bon berger maintenant, comme la Bible le montre effectivement, regardez comment il le fait. Ce, cela, ceci si s'adresse effectivement aux brebis des dieux. Mm. Il y a un temps où Dieu doit prendre ce qui est à lui. Amen. Il dit Père, tout ce que tu m'as donné sont à toi. J'ai gardé tout ce que tu m'as donné. J'ai donné ma vie pour eux. C'est vrai Amen. Sauf, sauf, Amen. le fils de la perdition. Si vous êtes de cela que Dieu lui a donné, vous suivez? Amen. Alors il dit, m'aimerez bien moi. Amen. -moi ma voix. Amen. Quand l'étranger parle, non, il dit ça, c'est pas la voix de mon belge. Amen. Et puis il dit, il est conduit. Une brebis ne se conduit pas elle-même. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. J'y vais où j'y vais. Pas de problème. Pas de problème. Si tu vas partir à Dieu, c'est impossible que tu fasses ce que tu veux. Amen. Amen. Il attend, tu fais ce que tu veux. Tu montes ta nature. Amen. Quelle est la nourriture que Dieu te, que les bons versions donnent à ces bénits Les feuilles des arbres. Okay. t'as fait tourner dans le désert afin que tu saches qu'il est Dieu dans les Amen. cieux et sur la terre et que l'homme ne vivra pas de seulement mais de toute parole de la bouche de Dieu Amen. voilà ce que la brebis doit manger mais que son berger lui donne c'est vrai Amen. lorsque ce berger entre enceinte, s'il vous plaît peu importe la taille de l'homme, mm. il doit disparaître. Amen. Amen. Vous le croyez Amen. Amen. Jean-Baptiste, il a dit mais tous les hommes qui ont apparu Amen. sur la terre, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. » C'est vrai ou pas Amen. Et quand il est entré en scène, Jean-Baptiste, oh, « que Jésus veux ?» Amen. Et qu'il croit. Amen. Amen. Parce que c'est qui qu'il est. Qu il est. Amen. Amen. Voici, qui Dieu ôte Dieu. Dieu, le péché du monde, Amen. le bon berger. Oh, Amen. gloire à Dieu! Amen. La Bible dit, nous errants comme des prévis les, les carrés. Gloire à Dieu! Amen. Il a été frappé! Amen. Pierre pouvait dire, regardez bien, un mm. hein, Pierre, regardez très bien. Pierre nous le montre effectivement dans les scènes Nous allons les prier ensemble, un oui. hein, Pierre nous le montre cela. Oh, chapitre 5, 1 Pierre. Non, oh, c'est pas ça, non 1 Pierre, un pierre chapitre, chapitre 2, oui. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. On oh. va lire cela, effectivement. On va peut peut-être lire à partir du verset. Verset, verset. 19. 1 Pierre chapitre 2, verset 19, il nous joue à la fin, et nous prions ensemble. 1 Pierre chapitre 2, verset 21, Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fausses Mais si vous supportez la souffrance, l'autre, vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de vengeance. » Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne sait point de trouvé des fraudes, lui qui est juré n'est rendait point de maltraité ne de point des, des, des juges, maltraité ne point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sous le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Amen. Lui, par le maîtrise duquel. Vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errants. Mais maintenant, Alléluia, vous êtes retournés Amen. vers le pasteur Amen. et le gardien de vos âmes. Gloire à Dieu! Amen. Mais voilà le bon berger! Voilà le pasteur dont Dieu a voulu pour son peuple, frère. C'est lui qui a tout en lui. Vers lequel ton âme était pensée, frère doit s'étouler. C'est pourquoi William Branham disait toujours, je peux me tromper dans mes déclarations, mais notre absolu est la parole. Amen. Frère, Amen. Amen. Amen. Amen. Hey, ne vous laissez jamais égarer l'État. Mon absolu, c'est la brochure. Jamais. Amen. Merci, l'absolu. Amen. Ceci est Dieu sous la forme écrite. Amen. Amen. Et ça a été l'absolu de cet homme de Dieu depuis le début jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Amen. Alors qu Il qu'il savait. Amen. Oh oui, frère et soeur. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que Dieu a fait. Et Dieu nous aide. Amen. Nous avons besoin d'être positionnés dans les choses de Dieu. De réaliser l'importance de ce que Dieu lui-même déclare comme étant important. Voici les temps, mon frère et ma soeur, où Dieu dit c'est moi qui le ferai bête en fait. Je le retirerai. C'est ce que Dieu a fait et continue de faire pour ceux qui sont réellement en lui. Et un fils de Dieu, une fille de Dieu, et là, on a cette douceur qui est en Christ en réalité. Et en l'occurrence, comme le Seigneur parlait ainsi à Pierre et des mes Agneaux, chaque véritable serviteur de Dieu doit absolument avoir la nature de son maître en lui. Avez-vous vu un jour le maître murmurer Avez-vous vu un jour le maître entrer fait, les pouvoirs, effectivement, se plaindre oui. Avez-vous vu un jour le maître chercher sa propre gloire Vraiment. Il est descendu tellement si bas bon qu'il a lavé les prix de ses disciples. Amen. Amen. Amen. On aime bien la prestance. Moi, il faut qu'il comprenne qu'est-ce qu'on en a à faire. D'ailleurs, ici, on n'a pas de grandes cathédrales, Je ne vois pas. Tous ces bois ici, c'est nous qui les avons mis. c'est vrai. Pas une non, entreprise. D'ailleurs, notre soeur Léa, elle qui a peint avec du verre. C'est ça Amen. ma soeur, non La colonne qui est là-bas. Elle n'est pas professionnelle, c'est nous. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Que nous prenons conscience. Il faut que nous sortions de cet état chalet. Amen. D'entrer dans la considération spirituelle. Amen. C'est un royaume spirituel. Ça, c'est tout. Les choses de Dieu sont pas des choses de famille. Amen. Amen. Elles sont des dieux. Amen. Elles, sont des dieux. Amen. Elles appartiennent au peuple de Dieu. Amen. Alors il a fait de nous de frères, Amen. des Amen. fils, des fils de Dieu. Amen. Qui pensent spirituellement et qui jugent spirituellement. Et qui savent une chose que nous n'avons qu'un seul berger. Quand j'entends tout ça, grand petit c'est l'Amérique qui est Frère, c'est l'Amérique, mais Dieu soit béni pour l'Amérique, parce que de l'Amérique un prophète est venu. C'est vrai ou pas C'est pas de la Belgique, de l'Allemagne. C'est de l'Amérique. C'est triste. Tu vois comment Quand on abandonne Dieu devient sombre que hein. ça vous plaise ou pas c'est pas mon problème ça vous deviendra oui. pas. l'église a besoin d'un seul berger c'est vrai ou pas, amen. Vrai ou pas? Amen. pas libre, non? Amen. alors d'où viendraient 14 ou 50 bergers qui doivent conduire l'église locale hein? mm -hmm. c'est impossible ça mm -hmm. et les prédicateurs disent alléluia amen c'est la bien des dieux quel est dieu quel Dieu? Parce que le Dieu de la Bible, ce n'est pas comme ça. C'est la vérité ou pas? Amen. Amen. C'est cela que nous pouvons voir où nous en sommes. Nous devons marcher, avancer avec lui. Et lui, qui est en nous maintenant, c'est lui qui appelle. Et c'est lui qui place. Alors, nous agissons comme. Mais le véritable pasteur, c'est vrai, non C'est lui. Amen. Le véritable apôtre, c'est lui. Amen. Le véritable prophète, c'est lui. Amen. Vous le croyez Amen. Parce que regardez, frère. Si vous le retirez dans le vase, mm -hmm. à quoi va servir le vase mm -hmm. Moi, je suis le grand prophète, je suis les grands prédicateurs, c'est vrai. Mais que Dieu se retire. Mm -hmm. C'est même. En... Regardez <rire> ce qui s'est passé avec, avec, avec Saül, non mm -hmm. Les rois, les rois, les rois il ne faut jamais battre la patrie Nous avons besoin de lui C'est pourquoi quand on vous raconte La colonne de feu n'est plus là On a prié pour ce genre On doit prier pour eux Et Dieu leur a la grâce Vous la retirez le peuple va où Vous savez ce qu'il avait dit dire on te rejette toi mmh. vous avez rejeté Dieu mmh. si vous l'avez rejeté qu'est-ce qu'il va faire pour vous je termine par ici mmh. vous savez que j'étais un en Allemagne mmh. Mmh. je suis demandé pardon Seigneur mmh. vous savez pourquoi parce que quand je devais partir je me posais Seigneur mon Dieu mais je sais qu'il voulait que je parte mmh. vous avez prié pour moi non? Mmh. Amen. Il m'avait répondu. Je suis parti sur le chemin, je disais, oh Dieu du ciel, pourquoi Est-ce que je suis habité là-bas Qu'est-ce que je vais faire Je préfère. Bon, je ne sais pas, je vais quand même y aller, je vais y aller. Je suis arrivé frère. Pourquoi je Pourquoi j'ai demandé pardon Parce que j'ai compris pourquoi Dieu voulait que je sois là-bas. C'est triste. Mais Dieu est bon. J'ai vu des prédicateurs, les différents endroits qui étaient venus. J'étais assis, je pouvais écouter. Mais je pleurais. Je... Mm -hmm. Mm -hmm. Beaucoup de gens me détestent beaucoup, je le sais. Mm -hmm. Vous savez, je n'ai pas cherché à aller là-bas, je ne savais même pas que j'étais là-bas. C'est Dieu qui a insisté, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Dieu nous aime. Amen. Amen. Chacun a parlé, chacun a parlé. pour Moi, t'as mis mais non maintenant pour que je passe pour parler. J'ai pris quelques minutes simplement. Le Dieu que je serve éternellement. Je suis monté. Quand il passait, chacun montait avec euh, citation, ceci ce, et ce, cela, on disait ce qu'il a pas dit. C'est vraiment moi, c'est le droit de chacun. Je suis monté qu'avec ma Bible. Dieu de la chair. Et je peux vous dire vrai, frère et soeur. Tout c'était dans la salle. Je suis monté seulement avec ma Bible. Je ne vais pas raconter des histoires ici, Dieu, Dieu que j'essaie de remettre au mm -hmm. J'ai seulement pris l'écriture et j'ai lu. L'atmosphère a changé dans la mm -hmm. salle. Mm -hmm. Aussi vrai que je vous dis. Mm -hmm. J'ai apporté la parole. Mm -hmm. Frère, c'était tellement, la, la était tellement aussi puissante. Mm -hmm. Que quand je me suis arrêté, mm -hmm. toute la salle. Mm -hmm. Des prédicateurs, mm -hmm. vous savez ils étaient tous rassemblés chacun par une, mais ils n'avaient aucune orientation. C'est pas en citant, William Branham a dit, le prophète a dit, on arrive à voir les tableaux de Dieu. On a besoin d'eux. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Vous, je sais qu'il y a beaucoup, ceux qui sont à Rassien, la arrassiens, regardez très bien. Quand on parle de la révélation, brochure que nous avons oh le temps vite vite quand on parle de la révélation vous savez ce que c'est la, la révélation nous avons reçu la révélation nous avons ce que nous disons non mm -hmm. et c'est dans la brochure qu'on dit souvent citation sur citation ainsi de suite on dit, mais parce que si vous n'hésitez pas à cette question, vous ne pas le message, mais ça c'est la révélation, c'est la parole de Dieu, c'est la lumière, pour ce temps. Et c'est alors, c'est pour ça qu'on vous convient en fait, et vous arrivez à aller les sept, hein? c'est le droit de chacun. Ne vous fatiguez pas, s'il vous plaît, Et puis je vais arrêter, vous allez partir, nous prions que vous partiez à jour. Je vous laisse la parole regardez ceci, en fait, et vous saisissez cela. Qu'est-ce que c'est que la révélation? Quand on regarde dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur a la question, que dites-vous donc Qu'est-ce que les hommes disent de qui Le fils de l'homme. Qu'est-ce qu'on dit effectivement du fils de l'homme Il a posé la question en rapport avec le fils de l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé Pierre a reçu la révélation, n'est-ce pas vrai? Regardez, frère, et soeur, la révélation est toujours connectée à la chose pour laquelle. La révélation est mm -hmm. Quand on parle, pour nous quand on parle que Dieu a révélé sa parole, à travers son prophète, pour nous apporter, il a révélé quoi à partir d'où À partir d'ici. Mm -hmm. mm -hmm. Donc la révélation mm -hmm. est connectée à la parole. Amen. Qui est en rapport avec quoi mm -hmm. La révélation. Amen. Vous suivez mm -hmm. La révélation est que Parce que. Dieu a révélé qui, qui était la nature, qui était le Fils de l'homme, mmh. pas le vent, mmh. mais le Fils de l'homme. On ne révèle pas le vent, on le révèle la chose pour laquelle la question était posée. Mmh. Vous comprenez mmh. bon. La révélation que nous avons reçue, effectivement, c'est de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi Donc, elle est connectée à la parole. Mmh. Maintenant, Ce que nous donnons, disons-nous la bonne chose, c'est la révélation de la parole de Dieu. Mmh. Vous suivez ça mmh. Bon. Alors, maintenant, je prends la Bible. Je la mets ici. Je garde la brochure. Elle est devenue quoi? Une connexion. Elle n'est pas de connexion. Elle est mm -hmm. en l'air. Mm -hmm. Donc, j'ai la révélation. Mais la révélation de quoi? Mm -hmm. Et nous avons la lumière. Et la lumière, elle éclaire Quoi? Mm -hmm. Donc, vous dites la révélation de sa parole, et n'a plus de sens. Sa... Mm -hmm. mm -hmm. Amen. Il faut toujours la ramener et la révéler, quoi Ça oui. La parole et la révélation marchent ensemble. Amen. Amen. Amen. C'est la vérité. Vous rejetez la balle effectivement les fêtiers, Bonjour, William, Vous n'aurez pas d'orientation. Mm. Prenez-le, monsieur. Mm. Ramenez la Bible. Oui. Vous allez voir. Mm. On tira pour le Ça, l'erreur que beaucoup commettent et continuent de commettre encore jusqu'à ce jour. Nous avons besoin de te ramener sur le fondement véritable. Nous avons besoin que d'un seul berger. Ce seul berger nous suffit. Quand nous l'avons, alors nous avons toute chose. Lorsque ce berger en verra, un ouvrier, probablement. Nous le saurons. Pourquoi? Vous savez cela? Tel maître, tel serviteur. Amen. Amen. Si on sert Christ, qu'est-ce que les hommes attendent de vous? Oh, pardon, vous fatiguez pas. Je vais m'arrêter, j'ai mis ma bénédiction dessous. J'ai les mains sur mon épaule, non, puis je vais m'arrêter. Si vous servez Christ, qu'est-ce que les hommes attendent de vous? Si je sers Christ, quand les hommes me regardent, ils doivent voir Christ. C'est sûr et certain. Tel qu'il était sur la terre, Amen. je suis son serviteur, je dois avoir le même esprit. Amen. Et comme il a agi aussi, je dois aussi agir comme cela. Amen. Le grand problème est celui-ci. Les hommes veulent être prédicateurs. Mais que Dieu ait pitié, tu accordes la grâce. Ce n'est pas le fait de prêcher l'évangile qui compte. C'est vous. Ce que vous êtes dans mm -hmm. votre frère pour prêcher l'évangile, il faut mourir, mm -hmm. il faut aimer le peuple. Mm -hmm. L'amour de Christ qui était dans son âme pour le peuple doit être en vous. Mm -hmm. Vous aimez Dieu, vous aimez sa parole et automatiquement vous aimez ses âmes. Mm -hmm. Ils sont le vôtre. Mm -hmm. Ce qu'ils endurent, ce que vous endurez aussi. Mm -hmm. Mais si on grand un petit problème. Ah, moi, on m'a dit, c'est six mois de prédicateur. Chaque fois, les plaintes, tiens, moi, les prédicateurs, on a dit, c'est ce qu'elle fera parler de moi. Qu'est-ce que vous avez à quoi Vous servez à quoi Je m'a Oh, moi, je prêche les ceci et ça. Et puis, on puis de ah, les grands prédicateurs. Mais quand on parle de toi, du mal, de toi, tu viens. Ici, Dieu vous fait bruit. On a à frère, à quoi ça sert Il est normal qu'un véritable serviteur de Dieu, on parle du mal. Amen. On le critique. On le rejette. Oui. Mais lui ne peut pas se plaindre de On m'a parlé, on m'a critiqué, on m'a dit. Frère, Dieu ne peut pas se servir de vous. Vous pouvez simplement voir par ces signes qui ne sont pas des dieux. Amen. Amen. Pourquoi mais venez, frère, allez pas vous me dire, oh frère, parce que nous avons des prédicateurs, Dieu ne donne, eh, donne pas la place aux prédicateurs. Je n'ai pas de prédicateurs à donner la place ici. Et puis ce n'est pas à vous de me dire à qui je dois donner. Vrai. Oh, celui-là, il est venu d'Eustralie. Frère, vous n'avez même pas à pouvoir Mais, mais, mais frère, eh, eh, eh, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec vous Amen. Moi, j'écoute ce que Dieu me dit. Amen. Et quand je me tiens là, je dis ce que Dieu veut que je puisse dire. Amen. Quand je suis, dit, frère, vous pouvez tous m'abandonner. Vous ne me jamais jamais de ma position. Je vous ai faites-le. Vous ne bougerez jamais de ma position. Parce que je sais ce que je suis. Ce que Dieu veut que je fasse. Mais je sais aussi ce que vous représentez aussi Et ce que Dieu veut atteindre aussi avec vous. Alors qu'aucune sœur, qu aucun frère ne s'imagine qui va vouloir là venir par son attitude, par son comportement, ou blablabla, blablabla qui va me faire changer. Ou que je ne viens pas à l'assemblée pendant une semaine, ou je ne vais pas venir, comme ça le frère va me chercher. Je ne vous cherche pas, je cherche le brebis de Dieu. Amen. Amen. S'il vous plaît, frères et sœurs, comprenez bien ces choses et sont nécessaires. J'aime le peuple de Dieu. Ceux-là qui aiment la parole de Dieu. Amen. Et quand ils sont faibles, je dois aussi les chercher. Amen. Ah ben. les vols.